Sur ma liste de cadeaux, sur mes cahiers, mon cartable, sur les portes et les fenêtres, j'écris ton nom. Dans les manifs de papa, les piquettes graves de maman, et sur mes pancartes à moi, j'écris ton nom. Pour papa pour du boulot, que maman rentre plus tôt, que papi aille au resto, j'écris ton nom. Pour qu'on parle moins d'argent, qu'on s'occupe mieux des gens, que tous se disent en chantant, j'écris ton nom. Pour que le méchant arrête, de détruire la planète et que la vie soit la fête, j'écris ton nom. Et même si c'est difficile, ça vaut quand même la peine d'y croire. Alors moi je crie, je crie ton nom.